Maintenant, ce soir, je vais terminer mon serment que j'ai prêché ce matin. Je n'ai pas été à travers tout le sujet, je savais bien que je ne le ferais pas parce que ça prend quelques heures pour l'enseigner. Mais j'enseigne sur la façon de gagner quelqu'un au Christ. Et nous parlons de la façon de le faire, soit en porte à porte ou tout simplement si vous ouvrez votre Bible avec un ami, un collègue, un être cher, comment leur donner l'évangile et les sauver. Rappelez-vous le verset que nous avons examiné ce matin dans Romain qui dit « Ainsi, pour autant qu'il dépendent de moi, je suis prêt à prêcher l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome. » Paul était prêt à prêcher l'évangile. Nous devons être prêts. Nous devons connaître les versets vers lesquels nous tourner et avoir les compétences nécessaires pour prêcher efficacement l'évangile à quelqu'un. Maintenant, je ne vais pas reprêcher mon sermon de ce matin. Je ne vais pas faire un grand résumé. Nous allons juste continuer là où nous en sommes arrêtés. Mais en gros, là où nous en sommes est que vous êtes déjà arrivé à la porte, vous avez déjà frappé à la porte, et nous en sommes déjà à l'étape 1 de la viande de donner l'évangile à quelqu'un. Rappelez-vous, il y a l'intro puis il y a le plat principal et puis il y a la fin. Donc, dans la principale viande des pommes de terre de donner à quelqu'un l'évangile, il y a quatre étapes principales. L'une d'elles est que nous sommes tous pécheurs et que nous méritons tous l'enfer et nous l'avons déjà couvert ce matin. La deuxième étape va être de leur parler de la façon dont Jésus-Christ est mort pour nos péchés, a été enterré et ressuscité. Et juste leur raconter l'histoire de Jésus. Maintenant, si vous le voulez, allez à Romains 5, 8. Romains 5, 8. Et ensuite, nous allons aussi regarder 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Voici donc la deuxième étape quand je donne à quelqu'un l'évangile. Après lui avoir montré que nous sommes des pécheurs et que nous méritons l'enfer, je leur dis toujours que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Mais c'est là que nous méritons d'aller. Donc, je fais cette distinction. Nous méritons l'enfer, mais Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Donc, je leur montre Romains 5, 8 qui dit... Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. À ce stade, je viens de leur expliquer qui est Jésus-Christ. Maintenant, beaucoup de gens à qui vous parlez, quand vous gagnez des âmes, ou les amis à qui vous parlez, ils savent déjà qui est Jésus. Ils savent l'histoire basique de Jésus, peut-être qu'ils ont vu un film sur Jésus à la télévision, ou qu'ils ont été à l'église ou qu'ils ont entendu les gens en parler, je pense toujours que c'est super. Et même s'ils connaissent déjà qui est Jésus, juste pour leur donner un récapitulatif rapide et s'assurer que vous êtes sur la même idée de qui est Jésus, maintenant parfois vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sait pratiquement rien à propos de Jésus. Et à ce moment vous devez ralentir et effectivement expliquer plus à ce sujet. Habituellement ce sera un enfant, et de nos jours j'ai affaire à des adolescents qui ne connaissent littéralement rien au sujet de Jésus-Christ, parce que notre culture en Amérique est devenue si déchristianisée que lorsque vous leur demandez « Avez-vous déjà entendu parler d'Adam et Ève ?»« Parlez avec des enfants de 15 ou 16 ans, avez-vous déjà entendu parler d'Adam et Ève ?»« Non. »« Avez-vous déjà entendu parler de Noé ?»« Non. »« Sais-tu quelque chose à propos de Jonas et de la baleine ?»« Non. »« Samson ?»« Non. »« Allez gagner des âmes avec moi, je dis la vérité. » Voilà les réponses que vous obtenez des adolescents aujourd'hui. Vous parlez à des adolescents de 15 ou 16 ans et vous leur dites, « Donc Jésus est mort sur la croix et qu'est-il arrivé trois jours après la mort de Jésus sur la croix ?» Ils n'en ont aucune idée. Puis quand vous leur dites qu'il est ressuscité des morts, je leur demande, « Avez-vous déjà entendu ça avant, que Jésus est réellement sorti de la tombe ?»« Qu'il est revenu à la vie ?» Ils disent, « Je n'ai jamais entendu ça. »« J'ai parlé à une fille qui est allée à l'une de ces « Ouh !» Vous savez, ces églises de type pentecôtiste. » Vous savez, la Sainte Église roller -Style, elle y est allée toute sa vie. Elle avait 15 ans. Elle a dit, quand je lui ai parlé de la résurrection du Christ, elle a dit « Attendez une minute. Est-ce que c'est vraiment arrivé Est-ce réel ?» Je lui ai dit « Oui, c'est vraiment arrivé. Vous ne l'avez jamais entendu ?»« Non. » Elle était à... Quel était le nom, Quel était le nom de cette église L'église Baptiste Pilgrim-Brest est l'endroit où elle allait. Elle a dit qu'elle y était allée toute sa vie et qu'elle avait 15 ans. Donc là-bas, ils enseignent vraiment bien l'évangile. Ce que je dis est que beaucoup de gens aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement supposer qu'ils savent qui est Jésus. Voilà pourquoi c'est toujours bon de simplement leur donner un rapide aperçu de qui est Jésus, et s'ils osent la tête en disant « oui, je suis au courant de cela », alors vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps sur ce point s'ils l'ont déjà entendu. Mais beaucoup de personnes, en particulier les enfants, surtout les adolescents, Peut-être qu'ils viennent d'un milieu hindou ou s'ils sont immigrés dans notre pays. Vous pourriez avoir besoin de passer plus de temps sur ce point. Ainsi, les bases de ce que je veux parcourir avec quelqu'un à propos de Jésus, c'est leur expliquer que fondamentalement, Dieu est venu sur cette terre et est devenu un homme. Dieu a été manifesté dans la chair et Jésus-Christ était Dieu dans la chair et il a vécu une vie sans péché. Il est né d'une vierge et quand il était âgé de 30 ans, il a commencé à prêcher et à enseigner la parole de Dieu. Il a également effectué un grand nombre de miracles. Peut-être que vous pouvez parler de quelques années des miracles qu'il a fait, juste pour rafraîchir la mémoire des gens sur l'histoire de Jésus. Ensuite, je leur explique qu'en raison de sa prédication, il a été détesté par beaucoup de juifs, et les pharisiens, les Sadducéens l'ont fait arrêter. Ils ont menti sur lui, ils l'ont battu, ils ont craché sur lui et l'ont cloué à la croix. Et la Bible dit que quand il était sur cette croix, il a lui-même porté nos péchés dans sa chair, sur, sur l'arbre. Donc, je leur explique que tous les péchés que j'ai fait, chaque péché que vous avez fait, lorsque Jésus était sur la croix, c'était comme s'il les avait faits. Maintenant, allez à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ceci est un verset en option vers lequel vous pouvez vous tourner. Le verset central pour ce point est Romains 5.8. Mais un verset facultatif que vous pouvez utiliser et montrer aux gens, c'est 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, qui aborde ce sujet. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4, « Car je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu comme en Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Je leur explique juste que, quand il est dit que Jésus est mort pour nos péchés, au fond, il subissait la peine que nous méritons pour nos péchés. Je leur montre ce verset, je leur montre Romains 5.8 et leur explique. Ensuite, j'aime leur poser cette question, « Pensez-vous que Jésus est mort pour tout le monde ou juste pour certaines personnes ?» Et 99% des gens vont vous dire « Je pense que Jésus est mort pour tout le monde. » Je leur dis toujours qu'ils ont raison, parce que la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés non seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. Mais pensez-vous que parce qu'il est mort pour tout le monde, cela signifie que tout le monde va aller automatiquement au ciel Et encore une fois, 99% des gens vous diront que non. Donc je les emmène à acte 16, c'est l'endroit où nous entrons dans la troisième étape, d'accord Donc quand nous entrons dans la viande de l'évangile, l'étape 1 est que nous sommes tous des pécheurs et que nous méritons tous l'enfer. Je leur montre au moins quatre écritures sur cela. Ensuite, nous entrons juste dans l'histoire de Jésus. Vous pouvez dire dans vos propres mots, montrer quelques écritures, y aller en profondeur si besoin si quelqu'un ne connaît pas ça, passez beaucoup plus de temps sur ce point. Si quelqu'un connaît déjà bien Jésus, ce n'est pas, pas sur ce point que vous devez aller nécessairement passer le plus de temps parce qu'ils connaissent déjà ça. Vous voulez parler des choses qu'ils connaissent. Puis la troisième étape est leur apprendre que croire est ce qui nous sauve, que la foi est ce qui va nous sauver. Alors je leur dis toujours que tout le monde ne va pas aller automatiquement au ciel juste parce que Jésus est mort pour nous tous. Il y a une chose que nous devons faire pour être sauvés. Et je les amène à acte 16, verset 30. Il est dit, et il les amena dehors et dit, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé Et ils dirent, Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi ainsi que ta maison. Alors je voudrais juste demander à cette personne, qu'est-ce que ce verset dit que nous devons faire pour être sauvés et parfois, s'ils ne prêtent pas attention, hein euh, quoi Voilà pourquoi je tiens à poser quelques questions aux gens, juste pour s'assurer qu'ils accordent un peu d'attention, qu'ils écoutent. Ensuite, s'ils ne savent pas, alors je dis, d'accord, lisons-le à nouveau, lisons-le à nouveau, ce que je leur ai lu, et dites-moi ce qui est dit. Et bien sûr, c'est croire en Christ. Et je leur demande, est-ce qu'il est dit par exemple, va à l'église et tu seras sauvé est-il dit de se faire baptiser et tu seras sauvé Est-il dit de tourner une nouvelle page, arrête de pécher, de vivre une bonne vie et tu seras sauvé Non. Puis je vais à Jean 3,16 qui est le prochain endroit où je vais et je tiens à dire aux gens que Jean 3,16 est le plus célèbre verset de toute la Bible. Parce que j'ai remarqué que si je dis aux gens que Jean 3,16 est le plus célèbre verset de la Bible, cela attire leur attention. Et je leur dis toujours hey, « Hé, si les gens dans le monde connaissent un verset, c'est généralement le verset qu'ils connaissent. » Parce que ça titille l'intérêt des gens. « Oh, je ferais mieux d'écouter si cela est le grand verset. » Donc je leur montre Jean 3,16 et parfois je leur demande même « Avez-vous été à in and out Burger ?» En bas de la tasse, il est écrit « Jean 3,16 ». Parfois, il y aura quelqu'un à un match de football tenant une pancarte qui dit « Jean 3,16 ». C'est le plus célèbre verset de la planète. Il est dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde. »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 C'est très clair. Si vous sentez que vous voulez renforcer ceci encore plus, allez plus bas au verset 36. Il est dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Maintenant encore, je montre aux gens autant de versets que nécessaire sur ce sujet. Si après que je leur ai montré deux, trois, quatre versets que croire est ce qu'il est nécessaire de faire pour aller au paradis que tout cela est par la foi, alors je passe à l'étoile suivante. Mais si je sens qu'ils sont un peu fragiles là-dessus, qu'ils sont un peu sceptiques, qu'ils pensent « Eh, attendez une minute, je pense que je dois faire plus que ça », il y a tellement de versets que vous pouvez leur montrer. Je veux dire « Choisissez-en Mais juste pour vous en donner quelques, beaucoup de fois, j'aime. Si je dois insister sur ce point, je vais aller à Jean 6,47. Parce que je pense que Jean 6,47 est un verset si clair et concis. Il est dit « En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle ». On ne peut pas faire plus simple que ça, les amis. Si je veux vraiment les y conduire encore plus, je vais les amener à Jean 11, 25-26, où il est dit, « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, malgré tout il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Bien sûr, vous n'avez pas à y aller, mais Ephésiens 2, 8-9 est une autre grande écriture à montrer aux gens qui dit, car par grâce vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. Parce que la principale chose que j'essaie de traverser avec eux sur ce sujet est que le salut n'est pas par nos actes, pas par nos œuvres. Ce n'est pas en suivant les lois de Dieu, parce que nous avons tous péché et que nous n'y arrivons pas. C'est juste en croyant en Christ, c'est la foi en Christ, la confiance dans le Christ comme notre sauveur. Vous pouvez utiliser autant de versets nécessaires pour régler ce sujet. Généralement, deux, trois ou quatre versets est beaucoup pour régler ce sujet. Mais si quelqu'un est sceptique, je vais juste continuer à leur montrer. Continuons à leur montrer, montrons-en vers, vous savez, parce que nous pourrions continuer ainsi. Nous pourrions montrer Romains 3 et trouver toutes sortes de... Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 4, 5, Galates 3, 16. je veux juste dire que... Euh, pas 3,16, lequel est Gala 2, Gala 2, Gala 2, 16, oui, c'est ça. Donc il y a toutes sortes d'écritures là-dessus. Puis la quatrième étape que je tiens à couvrir, outre le fait que nous sommes tous des pécheurs, que nous méritons l'enfer, que le Christ est mort pour nos péchés, a été enterré et ressuscité, que la foi est ce qui nous sauve pas les œuvres, ce n'est pas basé sur les œuvres de justice que nous avons faites, et la quatrième étape est de leur montrer à partir de la Bible que le salut est éternel. Ne sautez pas cette étape. Cette étape est importante. Tant de gens à travers l'Amérique d'aujourd'hui, quand ils vont frapper aux portes, les églises baptistes fondamentalistes, ils ne couvrent pas ce sujet, ils sautent cette étape. Maintenant, permettez-moi de dire ceci, si vous ignorez cette étape, il est encore possible pour quelqu'un d'être sauvé et de comprendre l'évangile. Si vous sautez cette étape. Parce que vous leur avez déjà montré que c'est par la foi seulement. Vous leur avez déjà montré que le Christ est mort, a été enterré, puis a ressuscité de nouveau. Vous leur avez déjà montré que c'est par la foi seulement. Donc bien sûr, il est possible pour quelqu'un d'être sauvé si vous deviez sauter cette étape. Mais voici le problème avec sauter cette étape. Si vous sautez cette étape, la plupart des gens ne l'ont pas encore compris. Parce que les gens sont tellement endoctrinés qu'ils doivent faire toutes ces œuvres, ou aller à l'église, ou vivre une bonne vie. Donc si vous sautez ce point... Il va y avoir des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, de temps en temps, je vais travailler quelques et quand j'arrive à cette étape, c'est comme s'ils l'avaient déjà compris depuis l'étape 3. Ils se disent, bien bien sûr, oui, vous ne pouvez pas le perdre, c'est juste incroyable. croyant. Mais voici le problème cependant. 9 personnes sur 10 sont toujours attachées à un certain genre d'œuvre ou à quelque chose qu'ils doivent faire. Donc quand vous arrivez à cette étape du salut éternel, que vous ne pouvez pas perdre votre salut, ça rend vraiment si limpide et n'est-ce pas le but pour gagner des âmes de rendre l'évangile clair, de sorte que les gens comprennent. Quelle est la première chose que Jésus a enseignée dans la parabole du semeur Il dit « Quand quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malheur et enlève ce, ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu les graines semées au bord du chemin. » Cela vous montre que cela est un problème majeur quand les gens reçoivent l'évangile et ne le comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe quand ils ne le comprennent pas Le diable enlève ce qui est semé dans leur cœur. Nous devons nous assurer que les gens comprennent, et la meilleure façon de vous assurer que les gens la reçoivent très clairement, que c'est par la foi seule, est de leur enseigner que le salut est éternel. Encore, de toutes les Écritures vers lesquelles vous pouvez vous tourner, voici lesquelles que j'aime utiliser. Je tiens à les amener à Romains 6:23, où je les ai amenés plutôt à l'étape 1, et leur donner le reste de ce verset. Parce que dans Romains 6:23, il est dit, « Car le salaire... Du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. J'utilise cette illustration d'un cadeau et je leur dis, si je devais vous donner un cadeau, disons que je vous donne ma Bible comme un cadeau, mais que je vous dis, hé, hey, j'ai ce cadeau pour vous, je veux juste que vous me donniez 5 dollars, est-ce vraiment un cadeau Ou si je leur dis, c'est gratuit, mais je veux que vous laviez ma voiture, puis c'est à vous, ça ne serait pas un cadeau ou je vais leur dire cela, si je devais vous donner cette Bible, puis trois semaines plus tard, je reviens frapper à votre porte et dire que j'en ai besoin. Est-ce un cadeau Non. Alors, vous apprenez deux choses tout de suite à propos des cadeaux. Les cadeaux sont gratuits et vous les gardez. Ils sont permanents, ils ne sont pas une chose temporaire. Ce serait un prêt ou un service. C'est un cadeau, vous le gardez. Vous en êtes propriétaire. Je leur dis toujours, qui paie pour un cadeau, le donateur ou le receveur parce que tout coût de l'argent, le donateur paie pour le don. Alors je leur dis, qui nous donne la vie éternelle Jésus Christ. Qui a payé pour cela Jésus. Et comment a-t-il payé cela Et laissez les répondre avec son sang, avec sa mort, son enterrement et sa résurrection. Jésus a payé pour ça en mourant pour nous. Combien devons-nous payer Rien. Ainsi, le don de Dieu est la vie éternelle. Quand nous croyons en Christ, il nous donne la vie éternelle. Maintenant, je leur demande toujours, que signifie éternel et habituellement, les gens savent que « éternel » signifie « pour toujours ». Sinon, alors, je vais leur expliquer en utilisant le mot « infini ». Je vais dire, avez-vous déjà entendu le mot « infini » qui n'a pas de fin, « infini » Je leur explique que « éternel » signifie simplement « qui va à l'infini ». Je leur dis que si Dieu vous donne un cadeau qui dure toujours, combien de fois devez-vous recevoir ce don Si une fois que vous l'avez obtenu, c'est éternel, ça dure pour toujours. Une fois. Et une fois que vous l'avez, ça dure pour toujours. Je leur dis que je n'ai jamais été assez bon pour être sauvé en premier lieu. Premier lieu. Je ne vais jamais être tellement mauvais qu'il va me le reprendre. C'est tout pour la grâce. La grâce est quelque chose que nous ne méritons pas. Maintenant, un autre verset de support sur ce point pour être Jean 10, 28. D'accord Jean 10, 28 ou Tite 1, 2. Allez à Jean 10, 28. Pendant que vous y allez, je vais vous lire pour vous Tite 1, 2 qui dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Dieu nous a promis la vie éternelle. 1 Jean 2, 25, lui aussi il dit, « Et voici la promesse qu'il nous a promise, c'est-à-dire la vie éternelle. » Lisez Jean 10, 28. Cela est un autre bon verset à montrer aux gens. Il dit, « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Et encore une fois, vous pouvez leur montrer tout type de verset pour leur montrer que c'est la vie éternelle. Celui que j'aime utiliser est Romains 6.23 à cette étape. Je leur montre Romains 6.23 et puis vous pouvez utiliser Jean 10.28, Tite 1.2, une multitude d'autres. Mais comme je suis à cette étape, je voudrais faire un deuxième point dans cette étape de la vie éternelle. Parce que je pense que c'est si important et c'est un point que je voudrais faire dans Jean 1.12. Jean chapitre 1 verset 12. Parce que je trouve que cette illustration frappe vraiment les gens. Les gens comprennent vraiment quand vous leur montrez. Parfois, les gens comprennent le mot « don ». Je veux dire, le mot « don » est une grande illustration. Pour beaucoup de gens, ça fait sens pour eux. Mais j'aime utiliser cette illustration aussi parce que cela touche vraiment les gens et c'est l'illustration d'un parent et d'un enfant. Je leur dis que Jean 1, 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc la Bible dit que lorsque nous croyons au Fils de Dieu, nous sommes ses enfants maintenant, nous sommes ses fils. Et parfois, je leur demande, avez-vous des enfants Oui. Avez-vous des règles pour vos enfants S'ils n'ont pas d'enfants, je leur parle de mes enfants. Je dis, écoutez, j'ai des règles pour mes enfants. Et si mes enfants brisent mes règles, je les punirai. Mais je ne vais pas les expulser de la famille. Je ne leur dis pas qu'ils ne sont plus mes fils, et je leur explique que c'est la même chose avec Dieu. Quand vous croyez en Christ, vous avez la vie éternelle, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu a beaucoup de règles, il a beaucoup de commandements. Je leur dis toujours, quand mes enfants brisent mes règles, je ne vais pas simplement rire et dire que c'est ok, ne vous inquiétez pas de ça. Et Dieu non plus. Dieu attend que ses règles soient suivies, et il a des commandements. Il n'a pas dit « si vous m'aimez, gardez mes suggestions ». Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je leur explique que si vous brisez les règles de Dieu, il ne va pas vous expulser de la famille, il va vous discipliner. Tout comme je punis mes enfants, je vais leur donner une fessée, je ne vais pas les jeter hors de la famille. Dieu ne va pas nous jeter hors de la famille. La Bible dit, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et il fouette tout fils qu'il reçoit. Maintenant, la raison pour laquelle je pense que c'est une précision importante à donner. C'est parce que beaucoup de fois, quand vous leur expliquez aux gens la sécurité éternelle, ça les perturbe complètement parce que c'est un concept radical pour eux. Pour nous, c'est l'évangile. Mais pour eux, c'est fou et radical. Attendez une minute, vous voulez dire que je peux faire n'importe quoi et je vais quand même aller au ciel Ils ne peuvent pas comprendre cela. Maintenant, je veux vraiment enfoncer le clou à propos de la sécurité éternelle, parce que je veux m'assurer qu'ils comprennent, de sorte que beaucoup de fois, je vais même donner des exemples et dire, écoutez, si je devais aller commettre un meurtre, ou commettre l'adultère, ou, euh, ou même me tuer, vous savez que... Et écoutez, il n'y a rien que vous puissiez faire pour perdre votre salut, mais voici l'important, vous devez être prudent que quand vous dites ça, vous n'ayez pas l'air d'un fou lunatique. Maintenant, est-il vrai que vous pouvez commettre un meurtre et toujours aller au ciel Bien sûr, cela est biblique. Est-il vrai que si vous commettez l'adultère, vous allez encore aller au ciel Bien sûr, mais vous ne voulez pas le formuler aux gens de telle sorte que vous avez l'air d'un fou lunatique. Oui, vous tuez, violez, pillez et vous êtes sauvés. Qu'est-ce que c'est Parce que quel est votre objectif Votre but est d'amener les gens au salut. Vous voulez leur faire comprendre, vous voulez leur faire sens aux gens. Écoutez, vous ne leur donnez pas le tableau complet si vous le dites comme ça. Mais vous voulez leur, leur faire comprendre. Donc la façon dont je l'explique, je dis aux gens, écoutez, Dieu va vous punir sur cette terre lorsque vous commettez un péché. Mais il ne va pas vous envoyer en enfer, parce que c'est la vérité quand on en vient aux gens qui sont sauvés. Maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés vont aller en enfer. Les incroyants, on leur part dans les temps de feu. Quand on en vient aux gens sauvés, nous obtenons notre punition maintenant sur cette terre. Donc je leur explique que si je vais commettre un assassinat, Dieu va me punir. Je vais aller en prison, je vais aller à la chaise électrique, quelque chose d'horrible va m'arriver. Dieu va faire en sorte que... Je leur dis toujours, pensez-vous que si je vais commettre l'adultère, je vais m'en sortir en tant que chrétien Non, parce que Dieu peut me faire avoir une maladie, perdre ma famille, perdre mon travail, me démanteler. Je leur explique toujours que oui, si nous commettons un grand péché, nous allons encore être sauvés. Mais Dieu nous châtira sur cette terre. Parce que d'habitude, quand vous le dites de cette façon, les gens percutent, ils comprennent. Lorsque vous leur dites juste, oui, vous assassinez, vous commettez l'adultère et vous allez au ciel, c'est quoi Même si c'est vrai, il vaut mieux leur donner le tableau entier. Puis ils disent, d'accord, cela fait sens. Donc Dieu nous punit ici, mais à cause de notre foi en Christ, tout est pardonné, nous le faisons dans le ciel. Cela aide les gens à comprendre. Donc j'aime aborder ce sujet. Ceci enveloppe à peu près la viande et les pommes de terre de donner à quelqu'un l'évangile, d'accord Donc juste pour vous donner une revue rapide, si vous prenez des notes ou quoi que ce soit, les versets de base que je montre aux gens, les versets de base minimum sont Romains 3, 23, Romains 6, 23, Apocalypse 20, 14 et 15, Apocalypse 21, 8, Romains 5, 8, Actes 16, 31, Jean 3, 16, Éphésiens 2, 8 et 9 et Romains 6, 23. Ensuite, l'analogie du père et du fils ajoutée à Jean 1:12, d'accord? Voilà donc le cœur. Il se compose de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 versets qui sont la colonne vertébrale pour donner l'évangile à quelqu'un. Ces 12 écritures sont la colonne vertébrale. Mais encore une fois, à chaque étape où vous vous sentez qu'ils ont besoin d'éclaircissements supplémentaires, qu'ils ont besoin d'un certain renforcement, il est bon d'avoir des versets supplémentaires à portée de main pour insister sur cette étape et pour donner un soutien supplémentaire, des versets supplémentaires. Je vous ai montré environ 10 ou 15 versets supplémentaires. Vous pouvez trouver vos propres versets. mais 12 écritures constituent la colonne vertébrale quand je présente l'évangile. Un minimum que je montre aux gens pour parcourir toutes les étapes. Maintenant, voici une astuce pour vous si vous débutez dans l'évangélisation. Vous pouvez dessiner une carte dans votre Bible. Et voilà ce que je veux dire par là. Allez au premier verset qui est Romain 3.23. Si vous commencez toujours avec Romain 3.23, tout ce que vous avez à faire est de mettre un signé ou quelque chose dans Romain 3.23. Repérez la page pour la rendre facile à trouver. Et vous débutez par Romain 3.23. Et quand j'étais enfant, les bibles de mes deux parents avaient ceci. où à côté de Romain 3.23, il y avait le verset suivant déjà marqué. Donc à côté de Romain 3.23, il est écrit... Romains 6, 23. Donc cela leur dit qu'après avoir montré ce verset, je vais à Romains 6, 23. Et puis à côté de Romains 6, 23, il est écrit « D'aller à Apocalypse 20, 14. Et alors il voit Apocalypse 24 et il est écrit d'aller à Apocalypse 28. Lorsque vous arrivez à Apocalypse 28, il est écrit d'aller à Romains 58. Lorsque vous arrivez à Romains 58, il est écrit d'aller à Jean 316 ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est une manière quand vous êtes débutant et que vous ne les avez pas tous mémorisés, vous pouvez écrire une carte dans votre Bible pour ainsi dire qui vous emmène... À la prochaine étape, tout ce que vous avez à faire est d'être en mesure de trouver Romains 3.23. Une fois que vous l'avez trouvé, il suffit tout simplement de parcourir la Bible. Et ce que vous pouvez faire en plus de ça, c'est au dos de votre Bible, trouver une belle page blanche au dos de votre Bible. Et il suffit d'écrire toute la liste des versets de base. Ça peut être une liste de versets de base écrit en gros. Et peut-être à côté d'eux, écrire en petit certains de vos versets auxiliaires certains de vos versets supplémentaires que vous pourriez y associer si vous avez vraiment besoin d'approfondir une étape. De cette façon, vous avez comme un plan principal dans le dos, puis dans le texte lui-même, ça vous dit toujours quelle est l'étape suivante, de telle sorte que c'est un bon appui. Voilà donc la viande et les pommes de terre. Avant d'entrer dans la conclusion, car rappelez-vous les parties les plus importantes sont le début et la fin, ce sont les parties les plus difficiles, ce sont les parties où les gens se ratent, mais avant d'entrer dans la conclusion, permettez-moi de soulever une objection que... Parfois, les gens soulèveront lorsque vous annoncez le fait que vous ne pouvons pas perdre notre salut, que c'est la vie éternelle. Parfois, les gens opposent l'objectif, eh bien, si vous cessez de croire, qui a déjà eu quelqu'un qui leur a demandé Je veux dire que c'est assez fréquent. Ils vont dire, qu'en est-il si vous cessez de croire Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Personnellement, mon avis de mon étude des Écritures, je ne crois pas que quiconque qui est sauvé ne va jamais arrêter complètement de croire en Christ. Voilà mon opinion, d'accord Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand une personne est sauvée, le Saint-Esprit habite en elle. La Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible appelle le fait d'être sauvé et être éclairé, ayant les yeux ouverts. Et donc, je ne suis pas vraiment pleinement convaincu qu'une personne qui est sauvée puisse jamais cesser de croire. Mais théoriquement, hypothétiquement, s'il cessait de croire, il serait encore sauvé. Parce qu'il est impossible de perdre votre salut. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je pense que tout le monde a probablement douté de son salut à un moment ou à un autre. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais si je demande qui ici a douté de son salut, ou a mis en doute la Bible, ou a douté de Jésus-Christ, à peu près toutes les mains se lèveront. Les gens ont eu des doutes. Mais juste arrêter complètement de croire en Christ est quelque chose que je ne crois pas qu'un croyant va faire. Voilà mon opinion. Je ne suis pas 100% sûr à ce sujet, mais c'est vers là que je penche. Mais ceci est une question qui revient souvent, où les gens demandent « Et si vous cessez de croire ?» Et ce que j'aime dire aux gens à ce moment-là, je veux leur montrer Jean 3.18. Parce que Jean 3.18 règle vraiment cette question, à mon avis. Et il y a quelques endroits où vous pouvez aller pour répondre à cette objection commune. Un endroit où vous pourriez aller est 2 Timothée 2.13. Dans 2 Timothée 2.13, l'apôtre Paul parle à Timothée, c'est d'un prédicateur à un autre. Paul dit à Timothée, si nous ne croyons pas, cependant il demeure fidèle. Il ne peut se régner lui-même. Donc il ne peut pas briser sa parole, il ne peut pas briser sa promesse. Si nous ne croyons pas, il va toujours se montrer fidèle, selon 2 Timothée de 13, qui est une bonne écriture à ce sujet. La chose que je tiens à souligner dans Jean 3.18, c'est qu'il est dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Euh, je suis désolé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Écoutez, parce qu'il n'a pas cru. Maintenant, remarquez que c'est au passé. Il est dit que celui qui est condamné n'a pas cru. Il n'a jamais cru en Christ. Vous voyez ce que je veux dire Parce que si vous avez cru en Christ, il ne peut pas être dit de vous que vous n'avez pas cru. Je pense donc que Jean 3,18 prouve que même si vous cessiez de croire, vous seriez encore sauvés, parce que celui qui est condamné est celui qui n'a pas cru. Bien sûr, il y a l'Écriture où Jésus dit dans Matthieu 7 « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi ». Il ne dit pas que je vous connaissais, il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Donc si nous ne croyons pas, ils demeurent fidèles. Ceux qui sont incroyants, il est dit qu'ils n'ont pas cru. Et à ce stade, je peux même les ramener, s'ils bloquent sur ce point, à l'illustration du père et du fils et leur dire « Si mon fils vient à moi et me dit « Papa, je commence à douter que tu es vraiment mon père », ce serait une chose terrible à dire. Mais est-ce que ça changerait le fait que je suis son père s'il doutait Ou s'il disait « Je ne crois même pas que tu sois mon père, cela ne changerait pas le fait que je suis son père ». De sorte que cela le prouve encore une fois. Mais il y a beaucoup d'écritures où vous pouvez aller. Donc maintenant que nous avons terminé avec la viande et les pommes de terre de donner l'évangile à quelqu'un, maintenant nous allons en parler de la conclusion. Beaucoup de gens qui arrivent à ce stade, c'est comme s'ils ne savaient pas quoi faire. Ok, vous avez compris, c'est bon, vous croyez. Maintenant, certaines personnes vont dire, considérez-les simplement comme sauvés à ce stade. Maintenant, la raison pour laquelle je n'aime pas cette méthode est, euh, théoriquement, oui, vous leur avez donné l'évangile. Vous avez prêché l'Évangile, vous avez fait votre part. Et théoriquement, cela pourrait être suffisant pour quelqu'un. Juste tout leur montrer, tout leur prêcher. Mais voici l'important, ce n'est pas la meilleure façon d'aller gagner des âmes ou la meilleure façon de gagner des gens à Christ. Parce que vous voulez vous assurer que les gens sont amenés à prendre une décision tout de suite. Un grand nombre de fois, les gens qui entendent toutes ces informations, ils sont d'accord avec elles, ils sont d'accord avec elles, ils voient les Écritures. Ils hochent la tête, ils y croient, mais combien croient-ils Ont-ils vraiment et entièrement acquiescé Font-ils complètement confiance au Christ Ou est-ce théorique dans leur esprit à ce stade Donc, vous voulez amener cette personne au point de passer à l'acte, sceller l'accord et invoquer le nom du Seigneur. Maintenant, beaucoup de gens vont dénigrer euh, cette doctrine d'invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur. est une doctrine très scripturaire. Maintenant, nous savons que, bien sûr, c'est par la foi que nous sommes sauvés et que toute personne... Et les gens m'ont accusé d'enseigner que si une personne croit en Christ, mais ne, ne prie pas une prière, elle n'est pas sauvée. Écoutez, vous ne me surprendrez jamais en train de dire que tous ceux qui croient en Christ n'est pas sauvé. Parce que la Bible dit que quiconque croit en lui ne périra pas, mais a la vie éternelle. Il n'y a pas d'exception. Si une personne croit vraiment en Christ, ne croyant pas en ses propres œuvres... Mais croient vraiment en Jésus, Christ comme leur seul chemin vers le ciel. Ils sont sauvés sans exception. Point final. Vous ne me surprendrez jamais en train de dire autre chose que cela. Mais je vais cependant dire cela. La doctrine d'invoquer le nom du Seigneur est une doctrine biblique tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et ce que c'est, c'est l'expression extérieure de la croyance du cœur. La personne confessant avec la, sa bouche, et bien sûr, il est dit dans Romains 19,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 Il est dit, « Dans les jours d'Adam, Seth et Enoch, puis les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Abraham a invoqué le nom du Seigneur. Isaac a invoqué le nom du Seigneur. David a invoqué le nom du Seigneur pour le salut. Tout est là. C'est entièrement biblique. Beaucoup des personnes ayant une étrange doctrine de type calviniste, et nous ne sommes pas du tout calvinistes ici, beaucoup des personnes atteintes par cette étrange doctrine calviniste vont dire qu'invoquer le nom du Seigneur est une œuvre. Bonjour, quoi. C'est si bizarre. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, si vous demandez un cadeau, cela ne signifie pas que vous avez œuvré pour cela. Vous l'avez demandé et Dieu vous l'a donné. Écoutez, si je viens à vous et je vous dis, hey Charlie, donne-moi cette Bible en cadeau. Donne-moi cette Bible en cadeau. Et il me donne ce cadeau. Est-ce un don gratuit Avez-vous payé pour cela Et j'ai gagné cela et je travaillais. Donc dire que demander pour ceci est une œuvre est bizarre. Non seulement ça, la Bible dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc c'est toujours un cadeau, même si vous l'avez demandé. Quel est le but de le demander C'est juste pour consolider le contrat et de simplement dire à Dieu que c'est ce que vous croyez et tout simplement lui demander de vous sauver de sorte que vous pouvez savoir à coup sûr que vous êtes sauvé. Vous avez juste euh, « Ok, j'ai vu tous les faits, je le crois, maintenant je vais agir à ce propos en invoquant le Seigneur » et juste lui demander de me sauver. Maintenant, vous allez rencontrer des gens à qui quelqu'un a donné l'évangile et n'a pas conclu le contrat. Il n'a pas terminé la troisième étape. Et ce qui se passe est qu'il leur a donné tout l'évangile, il leur a donné toutes les écritures, et ils l'ont cru et ils sont partis et ont pensé à ce sujet et il est évident qu'ils ont parlé à Dieu. Ma conviction est que la seule raison pour laquelle une personne ne parlera jamais à Dieu est qu'il ne croit pas qu'il existe. Toute personne qui croit que Dieu existe va probablement l'appeler à un moment donné dans la vie et lui parler. Même les athées, j'ai parlé à un athée qui a plus tard été sauvé. Il a dit que même lorsqu'il était un athée, il parlait à Dieu et disait « Dieu, je ne sais pas si vous êtes là, mais si vous êtes là... Vous savez, j'ai parlé à des gens qui ont entendu l'évangile, ils ont cru quand ça leur a été montré, et alors, basiquement, au fil du temps, ils ont pensé à ce sujet, ils ont prié, ils ont parlé au Seigneur à ce sujet, mais voici l'essentiel. Alors, ils sont comme... Euh, évidemment, ils sont sauvés parce qu'ils croient l'évangile, mais ils avaient du mal à se repérer quand ils ont été sauvés. En raison du fait qu'ils ne l'ont pas invoqué de suite. Ça a été plus tard, ils ont juste... Euh, ça créa en eux des doutes sur leur salut, du genre « Est-ce que j'y crois assez ?» Parce que la question est « Combien devez-vous croire ?» Et voilà ce que je dis. « Croyez-y assez pour le dire avec votre bouche ?» Je veux dire que si vous le dites et vous l'acceptez, ça suffit. Parce que Jésus a dit à un gars qui est venu à lui à un moment pour que son fils soit guéri, il a dit « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Et savez-vous ce qu'il a dit à Jésus ?« Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Avez-vous entendu ça ?« Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Donc, est-ce que ce gars avait une tonne de foi Non, mais il avait, il avait mis sa foi en Jésus. Il avait assez pour dire simplement « Je te fais confiance, Jésus ». Et vous savez ce que Jésus a fait Il a guéri. Il a guéri le fils. Voilà un excellent exemple d'un gars. Vous savez, il n'avait pas beaucoup de foi, mais il était prêt à tout mettre en Jésus. Donc vous ne pouvez pas avoir une partie de votre foi en Bouddha et en Jésus. Vous ne pouvez pas avoir un peu de votre foi dans vos œuvres et en Jésus. Vous devez tout mettre en Jésus, même si c'est une petite foi, mettre tout cela en Jésus et confesser avec votre bouche. Ça montre à vous-même, à Dieu et à la personne à qui vous parlez que vous croyez. C'est juste une expression extérieure de la foi qui est dans votre cœur. Car du cœur, l'homme croit la rectitude et de la bouche, la confession est faite à salut. Ça oblige les gens à prendre une décision tout de suite, parce que parfois, vous irez à travers tout l'évangile, tout le monde hoche la tête et est d'accord avec vous. Puis quand vous dites, allez, prier dès maintenant, et vous pourrez dire à Dieu et lui demander de vous sauver. Non merci, je suis bon, je vais à l'église, je vis une bonne vie. Et cela vous montre qu'ils faisaient juste comme s'ils étaient d'accord avec vous et qu'ils vous suivaient. La prière fait sortir les mauvaises herbes. Voilà pourquoi j'insiste pour que quand vous allez gagner des âmes pour l'église baptiste, que vous priez avec les gens quand vous leur donnez l'évangile. Vous, vous direz peut-être, « Eh bien, en théorie, les gens peuvent être sauvés. Vous savez quoi Je pourrais mettre mon pantalon avec, tous les matins avec une paire de pinces. » Mais est-ce la meilleure façon de mettre mon pantalon Est-ce la façon la plus efficace de mettre un pantalon en utilisant une paire de pinces pour le faire Non. Donc, cette idée qui dit, « Est-il possible que... » Vous savez, beaucoup de choses sont possibles, mon ami. D'accord Mais est-ce la meilleure façon de le faire Quelle est la façon scripturaire de le faire la meilleure façon de le faire est que les gens entendent la parole de Dieu, croient à la parole de Dieu et invoquent le nom du Seigneur. Voilà ce que Romain 10 enseigne comme le meilleur scénario. Et oui, vous pouvez aller à Acte 8, où il n'a pas vraiment prié au Seigneur. Il a juste dit à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Évidemment, ce type a été sauvé. Il a confessé avec sa bouche d'une façon un peu différente. Mais la meilleure façon de le faire est juste de leur faire parler à Dieu et demander au Seigneur tout de suite, c'est tellement plus clair pour tout le monde et il n'y a pas de doute à ce sujet pour eux, c'est bon pour eux aussi alors comment faites-vous cela travaillons sur ce troisième point, c'est la conclusion, c'est fait nous avons terminé, nous avons déjà frappé à la porte nous sommes déjà entrés dans la conversation nous avons déjà donné aux gens tout le plan du salut à partir des écritures maintenant où allons-nous ensuite comment pouvons-nous conclure maintenant comment scellons-nous cette chose et l'assurons voilà ce que je fais, numéro 1 je passe rapidement en revue les étapes en leur posant une série de questions pour vérifier qu'ils ont compris ce que je disais. Ce sont les questions que je pose. Croyez-vous que vous avez péché Ils disent oui. Croyez-vous que selon la Bible, nous méritons tous d'aller en enfer selon les Écritures à cause de nos péchés Oui. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour tous nos péchés, a été enterré et ressuscité Oui. Ensuite, j'aime demander cela. Qu'est-ce que vous pensez personnellement qu'une personne doit faire pour être sauvée En l'exprimant de cette façon, qu'est-ce que vous pensez personnellement Ils diront quelque chose comme « Eh bien, je pense personnellement qu'ils doivent aller à l'église, être baptisés. Vous savez ce que ça me dit ?» Tout ce que je leur ai dit pendant les 10 à 15 dernières minutes leur est passé au-dessus de la tête et je leur dis « Eh bien, vous savez quoi Ce n'est pas ce que dit la Bible. » Et je leur montre un peu plus d'écriture de support. Je leur serre la main et je leur dis « Dieu vous bénisse, bonne journée. » Mais vous savez que vous n'avez pas compris, j'espère que vous comprendrez la prochaine fois. Mais en l'exprimant de cette façon, parce que vous ne voulez pas simplement souffler à tout le monde toutes les bonnes réponses, parce que certaines personnes sont très consensuelles. Oui, juste croire, juste croire, oui, d'accord, priez avec moi. C'est mieux de juste demander, que pensez-vous Maintenant, vous ne voulez pas rendre difficile pour les gens d'être sauvés. Mais vous ne pouvez pas simplement leur souffler chaque réponse. Maintenant, tout au long de l'évangélisation, leur souffler les réponses est bien. Mais quel est le but de la conclusion voir réellement s'ils l'ont vraiment compris. Donc à ce stade, nous ne voulons pas leur souffler la réponse, nous voulons leur demander croyez-vous que vous avez péché, croyez-vous que l'enfer est la punition pour nos péchés, croyez-vous que Jésus est mort sur la croix, est enterré et ressuscité pour nos péchés, et que croyez-vous personnellement qu'une personne doit faire pour être sauvé À ce stade, ils devraient dire, vous avez juste à croire en Christ, c'est tout par la foi, rien de plus. Voilà la réponse que vous cherchez. Et alors je leur dis, Pensez-vous qu'il est possible de perdre votre salut pour une raison quelconque après que vous avez été sauvé Non. Donc, ces cinq questions me disent que cette personne a bien compris et elle dit « Je crois dans mon cœur que ce que vous m'avez montré dans la Bible est correct ». Donc cela me donne confiance maintenant que je lui ai posé ces cinq questions. Maintenant, à ce stade, vous voudriez peut-être, en fonction de la situation, en douceur, et je dis doucement, leur expliquer « que lorsque vous avez commencé, pourquoi ils ne savaient pas avec certitude lorsque vous avez commencé. Et je dis doucement, parce que j'ai vu certaines personnes rabaisser les gens à ce stade. Ils disent, eh bien, quand je suis arrivé ici, vous avez dit quelque chose de totalement différent. Quand je suis arrivé ici, vous avez dit que c'était par les œuvres, vous avez dit que c'était... Vous les mettez sur les gens sur la défensive, parce que vous venez juste de leur montrer comment c'était faux, et vous dites, voilà ce que vous pensez. Ça apparaît comme offensif au lieu de... Ou, ou... Vous savez Et voici une autre mauvaise idée. Une autre mauvaise idée de dire, ok, pourquoi ne vous ne saviez pas quand nous sommes arrivés ici Mais à quoi ça sert Mais j'ai vu tout ça, d'accord Voilà la meilleure façon. Et moi-même, je ne pense même pas que cela soit nécessaire. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Parce que honnêtement, simplement, parce qu'une personne... Je ne pense pas qu'une personne doit admettre ou dire... Quand je suis arrivé ici, j'étais dans l'erreur. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que lorsque vous êtes arrivé, qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils ont raison parce qu'ils ont appris. Voilà l'essentiel. Je tiens à leur expliquer très doucement pourquoi. Et, et je l'ai fait littéralement. Écoutez-moi maintenant. Je l'ai fait des centaines de fois. Et c'est la meilleure façon de le faire. Je l'ai fait des centaines de fois. Et j'ai vu d'autres personnes le faire d'autres façons. Et créer la confusion et... Et concrètement juste causer de la division et provoquer l'animosité. La façon dont je le fais est de leur dire, quand je suis arrivé ici, vous avez dit que vous n'étiez pas à 100% sûr que vous iriez au ciel. Et voici pourquoi vous pensiez ça. Je ne leur demande pas, je ne sais déjà pourquoi. Donc je leur dis juste... Vous savez, quand je suis arrivé ici, vous avez dit que vous ne savez pas avec certitude que vous étiez sur votre chemin pour le, le ciel. Voici pourquoi. Parce que vous pensiez que vous avez fait du mal, vous avez fait du bien, mais je ne sais pas si j'en ai fait assez. Mais maintenant, et chaque fois que je fais ça avec les gens, vous savez ce qu'ils font toujours 9 fois sur 10 quatre vingt fois sur 10 ils hochent la tête et disent oui, c'est ce que je pensais. Parce que je le fais d'une manière amicale, sans harceler, d'une façon contradictoire. Je dis juste, quand je suis arrivé ici... Vous avez dit que vous n'étiez pas à 100% sûr que vous irez au ciel. Et je pense que c'est parce que vous pensiez que j'ai fait du bien, j'ai fait du mal. Et vous n'étiez pas vraiment à 100% sûr que vous étiez assez bon pour l'atteindre. Habituellement, ils hochent la tête. Et alors je dis, mais maintenant, vous voyez que cela n'a rien à voir avec ça. C'est si oui ou non, vous croyez en Christ. Voilà la meilleure façon de leur montrer doucement que quelque chose a, a changé dans leur croyance. Si vous pensez que c'est nécessaire. Alors je dis, avant que je parte... Je veux vous aider à prier dès maintenant et juste dire à Dieu que c'est ce que vous croyez, de sorte que vous pouvez savoir à coup sûr que vous êtes sur le chemin pour le ciel. Je veux juste prier avec vous dès maintenant, juste vous aider tout simplement à dire à Dieu ce que vous croyez et il suffit de l'invoquer pour vous sauver maintenant. Demandez-lui de vous sauver maintenant. Vous pouvez simplement répéter après moi. Maintenant, je ne leur demande pas. Voulez-vous prier et demander à Jésus de vous sauver pourquoi ne pas leur demander Parce que voici l'essentiel. J'ai déjà déterminé qu'ils croient et comprennent tout. Ils ont juste besoin de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire Si vous demandez aux gens « Alors, voulez-vous prier ?» Beaucoup de gens sont tout simplement intimidés par la prière. Ils pensent qu'ils doivent composer une grande prière, vous savez. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la prière. Ils ne savent pas vraiment ce que cela implique. Donc, je ne leur demande pas s'ils veulent prier. C'est une question stupide. Vous leur avez déjà tout montré, ils ont déjà dit qu'ils y croient. À ce stade, dites juste, faisons-le. Écoutez, la Bible dit « Et sauvez les autres avec crainte, les arracheurs du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. » La Bible dit « Les contraignant à venir » parlant de la maison du Père Céleste. La Bible dit « Tu ne me persuaderais presque d'être un chrétien. Écoutez, nous devrions être offensifs sur cette partie. » Maintenant, écoutez, nous ne voulons pas emmener les gens dans quelque chose auquel ils ne croient pas. Parce qu'alors, nous allons juste prier avec les gens et perdre notre temps. Nous leur avons déjà posé la question. Nous leur avons soigneusement donné l'évangile. Nous leur avons posé des questions en demandant « Qu'est-ce que vous croyez personnellement ?» Ils ont donné les bonnes réponses. Nous leur avons tout enseigné, ils l'ont accepté. Ils le croient. C'est leur croyance personnelle. À ce stade, nous avons tout simplement prié et le faire. Vous voulez simplement aider les gens à le faire alors je dis, vous pouvez répéter après moi, parce que cela va annihiler toutes les craintes qu'ils ont de le faire. Écoutez, il y a une chose à la mode aujourd'hui parmi les baptistes fondamentales, qui est faites-les composer leur propre prière. Faites-les faire leur propre prière. Oui, d'accord. Pourquoi « Donne moi une bonne raison. Je veux être sûr. Tais-toi. Vous savez, si vous avez donné l'évangile à fond, et avez posé les questions et vérifié qu'ils ont compris, vous n'avez pas à vous en assurer, vous vous en êtes déjà assuré. Et leur faire composer leur propre prière, les mettre sur le grill, ça les rend mal à l'aise, c'est inutile, vous savez. Et leur dire, euh, oh non, répétez après moi, oh non, vous êtes catholique. Écoutez, cela n'a rien à voir avec être catholique, il n'y a rien de mal à aider quelqu'un à prier et le faire répéter après vous, du moment qu'il croit, qu'il le dit et qu'il le croit. Alors quoi Devenez quoi Est-ce la prière qui sauve ou est-ce la foi qui sauve donc, la prière n'est pas où l'accent est mis. Chaque fois que je demande aux gens que j'ai gagné au Seigneur, comment savez-vous que vous allez au ciel Ils ne disent jamais parce qu'ils ont prié une prière. Ils disent toujours parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. La prière n'est pas accentuée. J'aime la prière. La prière est importante. La prière est publique. Invoquer le nom du Seigneur est publique. Mais je ne vais pas y aller et tout baser sur le sujet de la prière. Et vous devez composer votre propre prière. Ça n'a pas d'importance les mots qu'ils utilisent. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ceci a fait que le voleur sur la croix est au ciel. Le publicain qui a prié et demandé le salut a dit, « Seigneur, sois apaisé envers moi un pécheur. » Ce sont des prières très différentes. « Seigneur, sois apaisé envers moi un pécheur. »« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Peu importe les mots exacts. Je veux juste mener les gens dans la prière. Parce qu'ils ne seront pas nerveux ou intimidés. Je suis en train de le rendre facile pour eux. « Ah, euh, la foi facile. »« Oui, la foi facile. » En quoi croyez-vous la foi dure La dure repentance Écoutez, croire est facile. Vous savez quelle était la partie dure Mourir sur la croix. Vous savez quelle était la partie dure Vivre une vie parfaite pendant 33 ans et en tout point comme nous le sommes mais sans péché. Vous voulez savoir quelle était la partie dure Ressusciter des morts. Vous savez, croire n'est pas la partie difficile. Merci à Dieu pour son don ineffable. D'accord Donc, je ne leur demande pas je leur dis « Avant que je parte, je voudrais vous aider à prier dès maintenant et juste dire à Dieu ce que vous croyez et juste lui demander de vous sauver dès maintenant. » Et vous pouvez simplement répéter après moi « Allons-y et prions maintenant. » Habituellement, encore une fois, la grande majorité des gens avec qui je parle hoche la tête en disant « Oui, faisons-le. » Ils ont compris, ils veulent le faire et puis je les conduis dans une prière. Et encore, la prière n'a pas d'importance. Ça n'a pas à être une grande prière, longue et compliquée. Ça peut être quelque chose comme euh, « Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite l'enfer, je crois que tu es mort pour moi et ressuscité, s'il te plaît, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, je ne fais confiance qu'en toi, Jésus, Amen. » Ou ça pourrait être même plus simple que cela, juste « Cher Jésus, je crois en l'évangile, sauve-moi maintenant, Amen. » Je veux dire que ça ne doit pas être quelque chose de compliqué, ça peut être n'importe quoi, ok, mais c'est juste quelques exemples. Maintenant, avant de terminer le serment, Permettez-moi de couvrir certaines situations particulières, parce que ce que nous avons vu jusqu'à présent est le plan de base. Ce matin et ce soir était tout simplement le plan de base sur la façon de gagner quelqu'un au Christ. J'ai donné la colonne vertébrale, environ 12 versets, un tas de versets auxiliaires que vous pourriez utiliser. Les quatre points principaux, comment entamer la conversation, comment mettre fin à la conversation. Par ailleurs, quand ils ont terminé la prière, que dites-vous ensuite Vous savez ce que je dis Je dis, vous vouliez dire cela, n'est-ce pas eh bien, selon la Bible, vous êtes sur votre chemin vers le ciel. Félicitations, parce que vous croyez. Je leur sers la main, je leur parle à propos de l'Église, je leur donne une Bible. Nous avons ces Bibles au fond. Ce sont d'assez bonnes Bibles que nous donnons gratuitement. Donnez-leur un Nouveau Testament, donnez-leur une Bible, parlez-leur à propos de la lecture de la Bible. Je tente de, leur, de les faire venir à l'Église, les lancer sur une Bible. Et quand vous leur donnez une Bible, montrez-leur où commencer la lecture en leur donnant un plan. Je veux leur montrer qu'ils lisent le livre de Jean ou autre chose. Et si c'est un petit enfant ou quelque chose, je vais les lancer sur Marc. Juste parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans le livre de Marc. Lisez le livre de Marc parce qu'il est intéressant. Ou que vous commenciez avec eux, vous pouvez leur donner une ligne de conduite. Ce n'est pas vraiment dans le cadre de ce serment. Mais je veux leur donner une Bible, leur donner un CD, de prédication, leur donner un DVD, un non-DVD. Tout ce que vous voulez leur donner pour les aider à se développer. Laissez-moi dire cela. Certaines personnes qui sont dans des fausses religions, qui ont été vraiment enseignées et enracinés dans des fausses doctrines, vous pourriez avoir à aller un peu au-delà de ce que je viens d'enseigner ce matin et ce soir. Tout d'abord, permettez-moi de répéter ce que je disais ce matin. Le même évangile fonctionne pour tout le monde. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les musulmans, les mormons, les catholiques, les juifs, et tous les gens qui sont sur le chemin de l'enfer ont tous quelque chose en commun. Ils croient tous que vous devez travailler votre chemin vers le ciel, et ils croient tous que vous pouvez perdre votre salut. Vrai ou faux les catholiques ne croient-ils pas que vous devez travailler votre chemin Croient-ils que vous pouvez le perdre Les Mormons Les témoins de Jéhovah Allez voir euh, les musulmans. Voici l'essentiel. Ce que je viens de vous montrer est applicable à chacun d'eux. C'est le meilleur moyen pour donner l'évangile. Vous finirez éventuellement par le personnaliser et l'ajuster à vos propres méthodes. Mais écoutez... Ce plan de l'évangile, vous ne devez pas simplement sortir un tout nouveau plan de l'évangile lorsque vous allez vers un juif. Maintenant, beaucoup de gens vont dire, « Eh bien, les juifs, ils croient seulement à l'Ancien Testament. Utilisez donc l'Ancien Testament. » Brut. Ils ne croient pas à l'Ancien Testament. Jésus a dit, « Si vous croyez en Moïse, vous me croirez. » Ils ne prétendent même pas croire à l'Ancien Testament. Laissez-moi le dire encore une fois, les juifs prétendent seulement croire que les cinq premiers livres de la Bible sont la parole de Dieu. C'est comme ça. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, de Théronome, Et Jésus a dit, vous mentez, parce que si vous croyez en Moïse, vous me croirez. Vous êtes de votre père le diable. Nous étions en train de gagner des âmes. Était-ce avec vous, Queen Queen et moi étions à gagner des âmes euh, récemment. Je pense que c'était mercredi ou quelque chose comme ça. Nous étions en train de gagner des âmes et nous frappons la porte d'un gars. Et ce juif dit, nous, nous sommes les originaux, vous savez. Parce qu'il a dit, nous, nous croyons l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est sorti plus tard. J'ai dit non. Il était Et nous avons essayé d'être gentils avec lui. Mais le gars dit, c'est une question qui demande un oui ou un non. Et j'ai dit, d'accord, la réponse est non. Parce que j'ai dit, vous ne croyez pas l'Ancien Testament. Vos gars suivent le Talmud. Tous vos enseignements proviennent du Talmud. J'ai dit, votre rabbin n'a même jamais lu l'Ancien Testament du début jusqu'à la fin J'ai dit, vous croyez au Talmud. Et le Talmud a été écrit après le Nouveau Testament. Donc le nôtre remonte plus loin que le vôtre. Et après, il nous a appelé Skinhead, et néo-nazis. Je veux dire que c'est juste, vous savez... Quoi Antisémite Quoi Antisémite Quoi Vous voyez, chaque fois que vous exposez les erreurs du judaïsme, les... Euh, écoutez, oubliez les erreurs. Les mensonges, les mensonges sataniques du judaïsme. Chaque fois que vous exposez les sataniques, diaboliques, mensonges du judaïsme, vous savez de quoi vous êtes accusé D'être raciste. Flash info, le judaïsme n'est pas une race ni l'homosexualité au fait, d'accord Le judaïsme n'est pas une race. Le judaïsme est une religion. Et les gens qui sont juifs d'aujourd'hui ne sont pas une race. Parce que tout au long de l'histoire, toutes sortes d'étrangers, de multitudes mixées ont été circoncis et ont rejoint la nation d'Israël tout au long de l'histoire. Et donc les juifs sont de toutes nationalités. Ils vont essayer de vous faire croire que « Oh non, nous descendons tous d'Abraham !» N'importe quoi il y a eu tellement de mélanges, rien que tous les différents étrangers qui y sont venus, même dans les jours d'Esther, beaucoup sont devenus juifs. Même quand ils ont quitté l'Égypte, une multitude mixée les a suivis, qui ont tous été circoncis ont rejoint la multitude. D'accord, même quand Abraham et Ishmaël, les premiers hommes dans toute la Bible qui se sont circoncis, devinez qui d'autre a été circoncis avec Abraham et Ishmaël, tous ses serviteurs, 316 hommes ont tous été circoncis aussi. D'accord, étaient-ils tous juifs Non, Abraham n'était même pas un juif, parce que les juifs sont des descendants de Judas et de Benjamin du royaume du sud. Judas, Benjamin, Lévi. L'essentiel est que, quel est l'essentiel Les juifs ne croient pas à l'Ancien Testament. Donc, allez à Romains 3.23, parce qu'ils ne vont pas croire à Romains 3.23, plus ou moins... Que si vous essayez de passer par certains passages complexes de l'Ancien Testament. Et allez en euh, Ecclésiaste pour vous montrer que vous êtes un pêcheur. Parce que dans l'Ecclésiaste, il est dit, il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. Ils ne vont pas plus le croire à partir d'Ecclésiaste qu'ils le feront à partir de Romains 3.23. Alors vous pourriez aussi bien aller à Romains 3.23, puisque vous avez la carte dans votre Bible. Donc... Vous devez oublier cette idée que chaque religion a besoin d'un évangile complètement différent. Mais permettez-moi cependant de dire ceci. Il y a certaines religions, où il y a certaines spécialisations qui doivent avoir lieu. Voici ce que je tiens à souligner. Que je tiens à le faire à la fin de l'évangile. Et non pas au début, à la fin. Voici pourquoi je le fais à vert. Je ne veux pas venir à leur porte attaquer leur religion. Parce qu'alors vous allez les mettre sur la défensive. Donc si je suis avec un mormon... La première chose que je fais n'est pas de sortir une citation de Brigham Young disant comment il y a des dieux sur d'autres planètes. Ce n'est pas la première chose que je fais avec un mormon parce que cela va juste le mettre sur défensive. Une fille m'a admonesté quand je parlais au collège South Mountain Community il y a environ une semaine parce que j'ai sorti la citation de Brigham Young parce que j'enseignais une classe. Je ne savais même pas qu'elle était mormon, elle a commencé à crier et à jurer. Le professeur a fait une recherche internet et l'a projetée sur l'écran disant... Voilà ce que Brigham Young a dit. Pourquoi êtes-vous si énervé Nous ne croyons pas en ça. N'est-ce pas votre prophète Parce qu'il croit ça. Il croit que des gens vivent sur d'autres planètes. Mais de toute façon, vous ne voulez pas simplement attaquer les gens à leur porte. Quelle est la puissance de Dieu pour le salut Leur prouver qu'ils croient en des faux dieux Non. Quelle est la puissance de Dieu pour le salut L'évangile. Donc commencez par leur donner l'évangile parce que c'est là que le pouvoir est, d'accord Donnez-leur tout le plan du salut et si vous leur donnez tout le plan du salut, espérons que le pouvoir du Saint-Esprit travaille déjà en eux pendant que vous leur, euh, leur prêchiez et qu'ils vont être plus réceptifs pour entendre ce qui ne va pas avec leur religion. Si quelqu'un est juste un pratiquant, non, de dénominationnel, baptiste, euh, presbytérien, pentecôtiste... Peut un peu importe, ce n'est pas nécessaire. Ou même un baptiste pas sauvé, ce n'est pas nécessaire, parce que vous avez déjà passé en revue tous les points qui leur seraient applicables. Voici l'essentiel. Lorsque vous avez affaire avec les Mormons et les Témoins de Jéhovah, il y a quelque autre chose que vous avez besoin de couvrir, parce que les Mormons et les Témoins de Jéhovah nient la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Les Témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est un être créé. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est l'archange Michael. Eh bien, c'est un autre Jésus. Lorsque vous croyez à l'archange Michael et qu'il n'est pas Dieu, Jésus a dit « Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Les Mormons croient qu'il y a des milliards de dieux. Vous devez les confronter avec ça. Parce que s'ils continuent encore à croire en des milliards de dieux, et que Jésus n'est pas le seul et tout ça, vous savez quoi Ils ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas croire à tout ce genre de choses folles et prétendre croire au Jésus de la Bible. Le mormonisme est un autre Jésus. Les témoins de Jéhovah ont un autre Jésus. Et la Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11 de quelqu'un qui viendra vous prêcher un autre Jésus. Tout simplement parce que son nom est Jésus, n'en fait pas le Jésus de la Bible. Alors, quand je fais face à un mormon ou un témoin de Jéhovah, à la fin, ce qui signifie que j'ai couvert toute l'étape de la sécurité éternelle, mais avant le résumé, J'ajoute un point supplémentaire et je dis cela. Je dis, maintenant, écoutez, je sais que vous êtes un témoin de Jéhovah et je sais que vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Je sais que vous croyez que Jésus est un être créé, qu'il est euh, l'archange Michael. puis juste vous montrer rapidement quelques versets sur le, sur le fait que Jésus est Dieu Je leur dis cela, je dis, si vous le voyez dans la Bible où il est dit avec évidence que Jésus est Dieu, croirez-vous si vous le voyez dans la Bible et beaucoup de témoins de Jéhovah m'ont dit, « Si je le vois dans la Bible, je vais le croire. » Et je dis, « Laissez-moi vous montrer quatre endroits. » Je leur montre quatre endroits et j'ai eu des témoins de Jéhovah qui ont été sauvés, plusieurs fois. Parce que vous leur dites juste, « Si je peux vous le montrer dans la Bible, le croiriez-vous » S'ils disent oui, vous leur montrez. S'ils avouent à ce moment-là que Jésus-Christ est Dieu, contrairement au culte où ils ont été, et je ne nomme pas un culte devant eux, mais je leur dis que c'est faux. Je leur dis que les témoins de Jéhovah vous ont enseigné une fausse doctrine, que Jésus n'est pas Dieu. Laissez-moi vous le montrer à partir de la Bible. Ensuite, je vais faire le résumé et je prie avec eux. Je ne vais pas prier avec eux s'ils continuent à en croire en ce non-sens. Je ne crois pas que vous puissiez être sauvés et croire en cet autre Jésus qui est l'archange Michael, qui est un être créé. Semblable à ce que les Mormons croient aussi d'ailleurs. Voilà quelques versets. Et encore une fois, vous pouvez les noter si vous le souhaitez. Je les amène à Hébreu 1.8, je les amène à 2 Timothée 3.16, je les amène à... Oh, désolé, 1 Timothée 3.16. Donc je vais les amener à Hébreu 1.8, 1 Timothée 3.16, je vais les amener à Marc 10 où il est dit « Nul n'est bon sinon un seul à savoir Dieu ». Un grand nombre de fois, je vais les amener à Ésaïe 9.6. Parce que la traduction du Nouveau Monde, la Bible des Témoins de Jéhovah, change beaucoup de preuves de la divinité du Christ. Dans Ésaïe 9,6, ce n'est pas encore changé. Donc dans Ésaïe 9,6, il est dit :« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom sera appelé le Dieu puissant, le Père éternel. » Donc vous pouvez les amener à Jean 1, vous pouvez les amener à 1 Jean 5,7, leur montrer la Trinité. Vous pouvez les amener où vous voulez, mais vous devez régler cela. Lorsque vous avez affaire aux témoins de Jéhovah. Maintenant, si je fais face aux Mormons, euh, essentiellement, je leur montre le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je les amène à Esaïe 43, versets 10 et 11. Je leur montre qu'il qu n'y a pas d'autres dieux sur notre planète et tout ça. Vous devez traiter ça avec eux. Et vous devez leur montrer. Maintenant, voici l'essentiel. Ce sont à peu près les seuls avec qui il y a ce scénario spécial de la divinité du Christ. Parce que d'habitude, ça va être les mormons, les témoins de Jéhovah qui sont vraiment... Vous devez vraiment traiter avec eux la divinité du Christ. Permettez-moi aussi de dire un mot sur les catholiques. Parce que vous allez parler... Si vous allez en porte à porte gagner des âmes dans cette zone, vous allez rencontrer un grand nombre de catholiques. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les catholiques sont généralement assez réceptifs à l'évangile. Les catholiques sont un très bon terrain de mission. Je veux dire qu'ils sont assez... Ma femme a été élevée catholique. Qui ici a été élevé catholique avant d'être sauvée Regardez autour de vous. Gardez votre main levée, regardez autour. Les catholiques sont souvent un terrain de mission très réceptif. Ils sont très réceptifs à l'évangile. Et nous rencontrons un grand nombre d'entre eux ici. Alors, je veux dire un mot sur les catholiques. Encore une fois, je ne commence pas en attaquant le catholicisme. Je donne d'abord l'évangile, mais voici comment je finis avec un catholique. Une fin un peu spéciale pour les catholiques. Je dis cela. Maintenant, écoutez... Vous avez dit que vous étiez catholique. L'église catholique enseigne quelque chose de différent de ce que je viens de vous expliquer. L'église catholique enseigne en fait que pour être sauvé, vous devez être baptisé, vous devez aller à l'église, vous devez confesser vos péchés aux prêtres et vous devez faire de bonnes actions pour être sauvé. Habituellement, ils vont faire un signe de la tête. Oui, tout à fait. Et je leur dis toujours, mais la Bible dit que c'est par la foi seule. Lequel croyez-vous Maintenant, n'est-ce pas, je veux dire que c'est comme ça donc vous ne les harcelez pas, vous n'êtes pas grossier, vous n'êtes pas contre, contradictoire mais vous devez les amener à choisir. Vous savez quoi Ils ont besoin de choisir. Et la raison pour laquelle j'insiste sur la fin spéciale pour les catholiques est parce que certains catholiques ont cette attitude de juste ils font comme s'ils croient à ce qu'ils ont entendu jusque là et puis ils vont répéter n'importe quelle prière. Rappelez-vous que ce sont des gens qui vont juste répéter des prières tout le temps. Pour les saints, je vous salue Marie, notre Père répétant stupidement. Donc nous ne voulons pas que ça soit juste une autre répétition insensée. Nous ne voulons pas qu'ils disent « ouais, ouais, ouais ». C'est juste une bonne façon de vous assurer qu'ils comprennent la différence. Sans être grossier ou offensif, je leur dis juste. Écoutez, l'Église catholique enseigne ceci, cela et ça. Je viens de vous montrer à partir de la Bible que c'est par la foi. Lequel croyez-vous La grande majorité du temps, si je leur ai complètement exposé qu'ils m'ont suivi jusqu'à ce point, ils vont dire « à ce point je crois que ce que dit la Bible ». À ce moment-là, je dis « d'accord, nous allons prier ». Je n'ai pas besoin de leur exposer chaque erreur de l'Église catholique. Voyons le culte de Marie, voyons le fait d'appeler Père le prêtre, voyant euh, les raisons pour lesquelles il a besoin de mettre un pantalon. Voyons, je ne vais pas insister et passer en revue tout ce qui est mal. Ce n'est pas nécessaire s'ils ont tout compris et à propos de l'évangile. Et s'ils sont prêts à admettre que la Bible a raison, les catholiques ont tort à propos de l'évangile. C'est assez. Je viens de poser cette simple question. Laquelle croyez-vous Et s'ils disent « Je crois la Bible », super Prions je vais vous aider dès maintenant, je veux vous aider à dire à Dieu que c'est ce que vous croyez, et juste prier, et demander à Jésus de vous sauver maintenant. S'ils disent, eh bien, je reste avec ma religion catholique, bien là, vous partez, vous avez votre réponse, Dieu vous bénisse, bonne journée, merci d'avoir écouté, prenez-le bien. Vous savez quoi, s'ils vont s'accrocher à non, je pense toujours que vous devez faire, bien, ils ne peuvent pas être sauvés à moins qu'ils ne cessent de croire à ce genre de choses. Je souhaite que ça ait été clair ce soir. Encore une fois, les seuls à qui je place une fin spéciale, les juifs n'ont pas droit à une fin spéciale. Les athées n'ont pas droit à une fin spéciale. Les seules personnes à qui je place une fin spéciale sont les mormons, les témoins de Jéhovah et les catholiques romains. En dehors de cela, c'est assez standard. Une autre question que les gens me demandent est... Euh, comment traitez-vous avec un athée J'ai vu des gens réellement intimidés par un athée. Ils frappent à la porte et quelqu'un leur dit « Eh bien, je suis un athée. » Et alors, ils ne savent pas quoi faire. « Ok, bonne journée, à plus tard. » J'ai été gagner des âmes avec des gens qui ont fait ça, où, où ils font « Oh, vous êtes un athée ?» Très bien, plus tard. Voici ce que je fais avec eux. Je leur dis juste, puis juste prendre 5 ou 10 minutes et vous montrer ce que la Bible dit sur la façon d'aller au ciel. Et vous pouvez alors décider si vous croyez ou non. Rappelez-vous que ces athées pensent qu'ils sont si intelligents, qu'ils sont tellement intellectuels, et qu'ils sont si ouverts d'esprit. et qu'ils sont. Donc en me disant « Je vais juste vous montrer et vous pouvez décider si vous croyez ou non. » puis ils disent « Oui, vous savez, je vais décider si je crois ou non. » Au moins, ça les amène à écouter. Voilà ce que je dis aux athées. À part ça, l'évangile est le même. Et j'ai gagné des athées au Christ. Ils peuvent être sauvés. Je n'ai pas besoin d'un truc spécial. Et au fait, je ne sors pas l'histoire des fossiles avec un athée. Je ne sors pas le séminaire créationniste des Kentovines en disant « Nous allons le regarder ensemble. » Voici l'essentiel, la puissance de Et je ne suis pas contre le séminaire créationniste de Quintovine. Je pense que c'est une chose vraiment intéressante. Je pense que c'est éducatif. Mais permettez-moi de dire ceci. L'évangile sauve, pas la science. La science ne sauve pas. L'évangile sauve. Et qu'est-ce que l'évangile La mort et la résurrection du Christ. Je ne vais pas aller dans les théories de la terre jeune. Maintenant, voici le truc. Si je donne à quelqu'un l'évangile, et que je leur ai donné l'évangile, et puis qu'ils disent « Eh bien, je ne crois pas ça, je crois au Big Bang, à Star Trek. » Alors je leur dis « Ok, et je pourrais argumenter un peu sur ce point avec eux après que je leur ai donné l'évangile. » Mais honnêtement, cela ne va pas sauver personne. Et écoutez, est-ce que je peux simplement vous expliquer quelque chose Les gens allaient en enfer des milliers d'années avant que l'évolution n'ait jamais été inventée. Vous parlez à certains de ces créationnistes et bien sûr, nous croyons dans la création littérale en 6 jours, nous croyons en la Terre jeune, nous croyons que la Terre a environ 6300 années, nous ne croyons pas aux millions d'années. Vous parlez à ces gens qui sont vraiment dans le créationnisme, et c'est comme s'ils croient, c'est presque comme s'ils pensent que tout le monde serait sauvé s'il n'y avait pas l'évolution. Pourquoi les gens vont en enfer depuis 6000 ans, bientôt avant que Darwin soit né parce que ce n'est pas le plus gros problème, ce n'est pas la plus grande réticence que les gens ont. La plupart des gens à qui je parle dans les rues, ils croient déjà en un dieu. Ils croient qu'il y a quelque chose. La minorité croit au Big Bang et à l'évolution. Qui est d'accord avec cela si vous êtes allé dehors et vous dites que la plupart des gens ne croient pas au Big Bang Maintenant, si vous allez sur le campus d'ASU, l'université d'état du diable, Satan You, alors ils vont croire à cela. Mais Joe le plombier ne croit pas à ça. J'espère donc que cela vous a aidé. J'espère que vous êtes inspiré pour aller gagner des âmes. J'espère que vous allez donner l'évangile à vos amis, à vos familles. Baissons nos tête et ayons prières. prieur. Père, je vous remercie beaucoup, Seigneur, pour cette grande église, qui est une grande église gagneur d'âmes, Seigneur, et pour les gens qui sont venus ce matin et ont entendu les enseignements et sont revenus ce soir pour le finir. Seigneur, s'il vous plaît, aidez ces enseignements à porter ses fruits et que les gens donnent l'évangile et voient les gens sauvés. Seigneur, s'il vous plaît, aidez simplement chaque personne à abonder en toute bonne œuvre. Et qu'il soit prêt à prêcher l'évangile. Au nom de Jésus, nous prions Amen.